Zadora est un ensemble de musique qui réunit des musiciens et des artistes en fait depuis 2010. C'est un peu un melting pot qui essaie de trouver un langage commun à travers les différentes traditions, les différentes cultures et qui se veut résolument moderne moderne, qui se veut résolument remettre à la portée de tous un patrimoine qui est fabuleux. Sébastien Fournier, euh, ben, c'est un chanteur, hein, quelqu'un qui est passionné, qui s'est passionné pour la musique très tôt, qui chantait enfant. J'ai découvert que j'avais une voix par la pratique, euh, une, voix, une voix, on chantait au-delà de 4 octaves. Et puis cette voix de contre ténor s'est imposée, cette voix aiguë euh, s'est imposée d'elle-même. On fonctionne, me semble-t-il, avec des croyances. Et ces croyances, euh, malheureusement, elles nous bloquent. Euh, donc plutôt que d'aller chercher une voie particulière, euh, cette voix, je ne l'ai pas choisie, elle s'est imposée à moi. C'était l'endroit où je m'exprimais avec le plus de facilité. extrêmement ancien, du répertoire traditionnel, du répertoire qui a traversé un peu les âges, et euh, grâce à la rencontre euh, de Pierre Bayot, euh, je m'attache à le moderniser. C'est-à-dire que euh, les compétences de Pierre font que, euh, avec ses ajouts, multi-instrumentistes, ses influences, son propre, euh, ont rencontré, euh, on va dire, mon expertise baroque, mon expertise de musique ancienne, pour euh, un peu de l'électro dedans et donc rendre ce répertoire « Spread world World accessible partout dans le monde. De Malika euh, apporte euh, une couleur, une ambiance, une actualité, alors bien sûr une énergie, mais ça c'est le propos de la musique, mais au-delà de ça, sa personnalité, euh, ce qu'elle porte, son langage, son discours, tout ce qu'elle a vécu enrichissent considérablement notre environnement musical. Euh, Richard, Richard, il est malgache, c'est assez incroyable la qualité de la musique qu'il porte. On dirait que lui aussi, à travers son vécu, il a fait les sommes de la connaissance de son temps en termes de piano et qu'il est, qu est capable de restituer euh, aussi bien des couleurs orientales que du Debussy, du Ravel ou euh, des choses complètement de jazz actuelle en matière. Et il fait ça avec une légèreté, ses mains courtes sur le piano. C'est un vrai bonheur de l'entendre. Stéphane joue de la contrebasse. Et cette contrebasse... Il essaie de la faire livrer parce qu'il est prof, il a une grosse formation classique, il écrit, il arrange, il organise des spectacles, il dirige. Donc, on a un musicien qui est complet dans le domaine du classique avec une véritable expertise des musiques du monde et des musiques jazz, des musiques de scène. C'est un peu une bête de scène. Donc, il fait compte de tout ça avec un rythme et une légèreté, on pourrait dire que ça contrebasse, rebondit. Ça, c'est assez extraordinaire. J'ai la faiblesse de croire que la musique est le langage parfait, par excellence. C'est sans doute la vie, les expériences que j'ai vécues, qui me l'ont euh, raconté à chaque fois. Dans tous les pays, on est accueilli quand on fait de la musique. La, la langue est peut-être une barrière, mais pas la musique. On dit que la musique c'est écouter, se rassembler faire des choses ensemble, construire, harmoniser, oui. On dit aussi que c'est être bien, être bien avec soi, être bien avec les autres. Ça passe par la valeur de l'échange, alors on échange. Donc je te donne, tu me donnes, tu m'écoutes.